Très bien, créé Guinée, Ramé de Melfourie, Malik On a son orgue-bélin en qui Parce que Ibn photo, photo Adam Il y a 3. 3 a Nous sommes Nous Parce que, parce que je m'excuse de t'armaler à l'heure se fait manier. manière. Oui, partager un peu yandi, parce que n'a la manette n'a pas la Parce que Laissez-vous à D'abord, comme il y a eu laisser ce fait que à À Guinée, à Khamé, à Dimadi, à Fouri, à Rattaou, nous de Et maintenant, nous avons système de l'économie, système et il fait aider de là et qu'elle alors que le mille langues se so -so -so fait dans ma main, mais il fait que là qu'elle a t'y canqué. moutin est moutine canqué, ou elle a fait rien au Donc on a couvert le fait, on a calme la barre, basse guiné qui. Maintenant, on a fait la guinée. Ça a été un maquillage. Bah, il n'a pas parce que Nous se Parce que mon sommes se bargués. Nous sommes se bargués. Nous se Atoma toma, aïfou, mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes. des problèmes. Il y a des problèmes. Il Il Il je ne sais pas si je la la Mais surtout, n'a pas si faire au fait ou même moula n'a pas de lama n'a pas de lama n'a n'a ya de soto iroin pas de lama i pas de lama n'a pas et fin d'imgrioura d'un yama. Eni fémini tine plus digne. Il y a la siria barbe yira. Bini. Nanara. Imi e ma yang a ma sonon iwa ronki. Imi e e ywa ronk fe fala ma sonon. Nanato gwen ymura poloma. Bonsen mura poloma. Très bien. <coughs> Asingé. As D'abord n'en a geli kwi. Wene luna. Imini. E on a un fan de la norme. et minima et a L'ex-ministre Kabele Baidi Aribo Malik Sankon et Moutara <coughs> Mounga Hadjamarem Masogipa, Abakar Marisa Kamara. Kelfala Yassani, Cheikh Ahmed Kamara et tant d'autres. Saoubena. Et enfin, Sidi Atouri. Etc. Nga avons falawoube. Où Parce qu'à Lima, parmi vous, le gouvernement, il et même. de pas de pas ou au barbore, ou au l'a ou au laïc, ou au laïc, ou au laïc, ou au laïc, ou et Parce que circuit PDG circuit Lui-même a taillé l'homme Mais PDG n'a organisé D'abord socié, socié forestier et PDG esclave nana contre là, de Et Et Donc, les madame Kalimangera Naranda. Et en foulé, n'a il PDG, il Et Sénégal fait détruire Il a a Donc, manga bilama n'est rien à l'extérieur, à l'air a c'est un Koloni colonie et la guinée. Malik n'a jamais travaillé dans l'administration guinée. Il est temps qu'il ait un PDG. Il PDG C'est un PDG. Il y a un a Il y a un Mais il y a un Fille bonne PDG 26 ans. Regardez. Quand y a PDG. Il C'est quand il y a PDG. Il y a eu Il y a beaucoup de cadres malinqués qui ont perdu leur vie, vie, vie, alors il est temps de faire PDG yara. Mais ça, on en Comme on parle, on parle il a yat concernés qui Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, faut ma saïe à nannanakbele mama Khala sembè filma Na kolo nana bama Bonsa fe kwi Pask a souse fe moulan La gine moulan mahan dounia yon Ntana fola oubeto Donc hana gaza findi nara Nga fola wotan souse Sembe mibe Kerfala. D'abord Dabawr kape se nga fola ibe Te yona isan Ma fruku yona isan à et Antonio Soare, si vous avez Parce que si sembessa avez un problème, vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous avez un L'acte Nissan. Parce que en avons dit que nous avons que nous avons dit que en avons que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que que vous êtes que en Guinée que à que à parce que ce sont nous forcés dans la balle contre les peine, vous le rennes sur et bien ma minima. On vieux m'a dit qu'à béfouille, on vieux m'a dit malé dans sa qu'elle m'a bengladez. Rossé ramalé, on vieux m'a dit il faillit saïti courbot en 75-76. N'a ballon à à Tangora, ballon dans Ballon la 75-76. Alors que moi, ça Ballon. tellement que, comme faute de 74-75-76, on lance un coup de coup de te la serona bawa clara. Oba son wera tefe, médiéma. Fénara la maréala, nanana la maréala. Anamare, cassorina, si portefeuille, n'a qu'il faut ma guenine. Ok? Rimu pédégé colombo, m'a n'a qu'il y a. Ripédégé colombo, et wankina, m'a l'imtouré. C'est pourquoi, et wèm, mamemoula, la rira simana, l'iri racine à l'héritier fondé mon allié parce que mais, j'ai vu un jeune j'ai écouté je dîner des roues mernetto et en a politologue à page ma annonce guinée sur ce guinée cela moi aussi ce guinée colonne vous dire mes soucis que le Naki ne ouvre manaki ne. PDG non le Guiné Ronakana Houlequi Toréqui, mais qui connaît qui qui. Don, à quel point il en a pas frifri, bon Adam était, bon Adam manaki. C'est pourquoi quand je vois le Guiné en train de parler la situation de de s'implique dans la situation du Sénégal. Écoutez. La Guinée, la population non, Sénégal, nest que le Il faut regarder Macky Sall comment il va finir le gala. S'il se laisse faire avec ces gens, les Français, vous verrez. Le blanc, les blancs n'ont pas d'amis. Hein. Ça, c'est partout. C'est leur intérêt que eux, ils suivent. Mais tout que la, les choses commencent à basculer, regardez comment ils vont laisser Macky Sall. Il n'a qu'à. Se laisser faire, ça c'est son problème. Ça. Avec sa tête de tétard là, moi ça ne ça nous regarde même pas. On dirait qu'il n'a jamais vu ce qui se passe. Ça dit, ça c'est des choses que moi je ne m'intéresse pas. Ce CD, Baïdi Haribo, camarade Kamara, Et donc enfin, on a créé un que vous allez avoir de, des millions dans la, dans la dans les faux problèmes. <rire> Malik Sankon Kabele Kerefala Yassane, Mariam Masogipa, Sidi Atoure Sekoubena et tant d'autres Fode moumer souma Déjà Hisouar na Tanira Na hisouar na anaki A demouman mambama. Fonali. Donc, what est it? Wallahi! What is it? Abakar magisa camarade. What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is je n'ai décidé, sinon je n'ai rien à envier, rien, avec ces gens-là. Je suis chez moi, celui qui m'a mais pourquoi pas, tu as le visa, viens aux états unis Mais vous, autant, autant n'en fait des camarades, autant que je des BMW, je vous Mercedes de vous remercier, de vous remercier, de vous remercier, de vous remercier, de vous remercier. Mais il y vécu à l'extérieur de reprendre les mêmes choses sur les blagues. mon On a des On On je voulais faire peu C'est fait. C'est ce qui est fait. C'est fait. C'est est fait. C'est ce mangera nanda, fait. na roule qui est ce qui est ce qui est fait. C'est ce qui est fait. C'est ce Foule, Awa, awa foulez. Soumange n'a n'a fallu. wena n'a ouéna et sema bouyikoula. Bouyina n'aki. Kha naraba. Foulez gara mérimoutou ma sonon. Lagine l'ouma. Ma eh, marché Nere sa. Ma Banani matima. Ma hebdomadaire. la guiné luma na Wa Ouatou ma n'ai sonon. Y'a Neuvième arrondissement. Sixième arrondissement, PRL, de, de, de n'importe quoi. Il est temps pour vous, les, les peuples commerçants qui circulent à travers le monde, qui gaspillent inutilement. Je vous dis, il est temps pour vous de vous réunir. Hanamar, vous allez tous perdre. Encore à l'extérieur, mourir à l'extérieur. Vous avez vu Avant le Séméren en Guinée. Vous avez vécu ce, ce moment-là. On a vécu. Parce que quand on vous a laissé le temps, c'est le temps-là qu'on va fermer bientôt. Ce moment. On a à à fond, On a ramené à fond. Moi, mon gouvernement, dans ce pays... D'équilibrer et assurer la sécurité de tous les citoyens guinéens, sans exception d'être Mais je suis contre jusqu'à ma Je suis contre. Maintenant, ma mort. Maintenant, je la guinée ma femme parce que cobra kanyé la guinée est maintenant on verra maintenant c'est le PDG qui va maintenant placer ces trucs pour commander de, de, de, de, de, les sacs de rue pourris là pour nous n'acceptez pas ça et beaucoup vont perdre l'argent, leur fortune en Guinée. Alors, autant ce cadre, des cadres, des Guinées. Mais, il y à l'extérieur, il y a des gens à l'extérieur, il à l'extérieur. Il y a des y a des Voilà. On a a déde. On a déde. On a déde. a déde. On a déde. On a a déde. On a déde. On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 Dictature nara, dictateur Dictature arabe fait signe na en nek. Il ne faut pas demander d'arna qui ne fait du mal. Il ne faut pas demander d'y aller en Parce qu'il nous a un diamant Yes. Alors, quand on a un pharma, on a une idée. Il y a Riyaté ma. On a droit Sur ce qui ma. groupe Parce que PDG fait Comme là Font so so. y aller là, grâce aux eaux et à ma critique. Grâce à dindiméma, bilingue yabade, la mécanique n'a pas. Madame Kalimangera, PDG de la installation en Anara, deux ans. Arabe brin, maurintima, la gnicabri bilingue ça. Et quoi? Vis-à-vis de la Guinée, à l'extérieur. Je suis malé, je suis malé, je suis PDG je suis malé, je suis malé, je PDG malé, je suis malé, je parce que je suis malé, je suis Donc, rien à il n'y a pas il fera... Parce que, moi, je a à l'eau, il de Il Oui, il n'y a un confort qui est en il est en de se la Il en de se na system birafira, Na famfa. na en et minima, à que l'on... ...ra... ...raouna, t'y ou en t'y ba mura ba bamboura wonna. Parce que fébrile n'a pas fait... ...y était bon, flagrant nana. Bangira la ma basse guinée, pourquoi Mireille ma basse guinée, pourquoi C'est parce que basse qui n'est la responsabilité, tout Alors, c'est on a Luna. On a Luna. Parce que, il n'y a pas de Mato. Je viens de. J'ai au moins un, deux, trois, deux de ces vidéos qu'on vient de m'envoyer. Alpha Ratan, je pense à nous, et Mamadi Ratan. C'est ce crime-là. Il faut faire un enfant. Parce que, je que dit? Vous avez dit C'est-à-dire Ça dit, Molimbe, dit, ça dit E nwa makasuri la bolo di. Mwalim. Alo ya falamakinawe. Amwa jenasyon nanera. E na irwele bili bili be. Khe kata itangundi yati. Mwenye maku lo yedede. Belga nisaima itangbe nyawo makasuri bebe. Kire bangura alu. Mwfre. frère, Inyi bara. Inyi bara. Il Parce que, il a il Mon frère, Oualu, on a et le mâle, il Il a pas Ham itangumma falamaa kwenye mikirasa no ina lango mimi. Iga Araba iye tena ma iye tena kumma iki iye tena iki iye walira baki matu. Kimo na falada faingira Araba faingira. Na lango mimi mikiluma. Wallahi kwa fikoki continue arabiri anisama ya rabi rimamfama utanamu. Il faut arrêter mon frère, trop c'est trop, il faut arrêter. So minis, la guinée, la guinée a coué guinére, elle a fait ma tour, n'arrêtez pas. Souffrance n'a pas Boris qui, oulé n'arrête pas Boris qui. Autant le peu que vous recevez comme ça avec les enfants, on aime Ce c'est pas bon, Enfant. Parce que vous nous ramène à ce il y a que mon école tout le monde ouit, n'arrêtez pas a oublié, éliminé, sans, sans ça doit dire il va il va carrément finir avec vous on a évité fait donc na piring, parce qu'il il bon qu'il c'est de n'a de n'a n'a de qu'il on Parce que gens ont des ont des pensées, ils ont des des pensées. ont des Ils ont Il y a une action modèle dans Il y a Pourquoi Parce que suite mon amour, il de loror. Donc, Sidi Touri, Baidi Aribo, Malik Sankon, Mariam Assogi il y a Dina Parce avec vous. Je me dis, je me je me je me avoir étonné, à y aller loin tantôt. Quoaraba raba homoaraba affam. Sosé n'arrête, assez n'arrante même, mais nanan wolemaï. Quand Allah n'arrambula rimar, qui qui kata quelquefois n'aïnu écrit n'ansigma. Ngakiri ya fin d'hier nanan na. yo Maya ma ku, ma ku le ma ku, il Arabadi.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 Yebo makeki, wuri imfini maswera. Kono, liberté na rana yira aux Etats-Unis, na muna maluide yira laginego. Mm -hmm. Kono wala, mwafamboa y mwusa mahamfara. Amura fama mahamfara. Paske, je voa, nulagina dieto, yitore makinare, je voa. Yeah. Loro nden, nuna batokwi. Parce que, je bateau qui est mara, chilien. Il y a C'est-à-dire, il y a un bateau qui est un peu la grand. c'est bateau est Il y a un bateau polac, bateau qui est je vais faire ici. Edwin. Un Chilien. Il ah, a un fortement et un peu fortement. Je pour être un miltech. Mais je vais un et moi, c'est ganer fin de process sera nacui. Il a le machine et la machine. Parce qu'un fichier mille tech, chaque semaine parce que le fishing funk fangé chaque semaine un fichier mille take a presque 14 000 dollars par semaine. Après, Gina n'a rien gardé. C'était factory manager, la femme Gina. En abord Malik. Et le Fichemiltec avec Edwin. Et mon frère, dit tonto à colonne, je place dans le Parce que les Africains, ils sont tous Pour vous dire, ils ont un enfant. Diffé, la machine de bara Calais, la machine, parce que le tellement que pas là. Je pas là. ne pas là. Je ne suis pas ne ne suis faire à la place monde. parce que les africains t'as moyen de stupid nana n'arrive pas à faire pour être fiché, est-ce que c'est compliqué c'est pas compliqué c'est juste seulement d'écouter et voir ce qui se passe présentement dans dynasty petit il nana a un fatras de footé ben. yes automatiquement on a réagi Mati n'a pas j'ai fait arrêter tout, c'est-à-dire les process. Bri, africains n'a pas fait les brimbe. Pourquoi vous avez-vous eu le bateau Et un seul voyage, que ce soit pour Dynasty ou, en tout cas, Dynasty, et euros, c'est plus de 9 millions de dollars une semaine. Le bateau a rendu manqué. Nous avons débarqué dans la Balé, nous avons avant tout, il faut considérer les Africains. Or, oh, we're gonna quit. Everybody. Ça, c'était en l'an 2012. Je l'ai fait. Il y avait des Burkinabés, il y avait tout. Fait, je l'ai fait à, à, à Rova, dans je l'ai fait à Rova, N'araba, Il y a l'eau avant tout. Il me fend. Il m'a femme. Il m'a femme. Il m'a femme. Il m'a femme. Ici, aux États unis Donc, Il Mais Gambier, l'a Malier, Plin, Parce que Rouen mais Rouen Tamourafan, Rouen Tamourafan, Rouen On a ce sera. On va devoir même refaire une enquête, former ma compte les riches, c'est-à-dire les peuples. Ayon? Kowati, amulama, c'est pour vous dire, et fini dans une affaire funafala. Mufakolontandé n'a pas manné, qu'on a hagandé un fonds free c'est pas mon problème ça ne m'intéresse pas parce que carton Magani a nana le temps pourquoi perdre mon temps d'abord carton maganin n'a pas le donc autant carton maganin carton je ne sais pas si je qui a été de problème. Il n'y a pas de je Il n'y a pas de problème. pas de problème. Il n'y a pas pas la besoin de faire, parce que vous avez une femme qui est en Non. Fey, a la il est libre. Il est libre. Il est libre. Parce que toi, il y a Thomas, sourire, c'est un le Parce que bon avez fangi. Ah, vous avez une femme. Vous avez une femme. Vous avez une femme. Vous et moi, rabat me couvre non seulement distribué individuellement qu'est-ce que cela va nous donner c'est quoi corruption des nanavana dictature des nanavana c'est pas normal où allons la marabi où aller la bidimébé car une fois ils s'adimébé miréga ou dembas y là nous avons fini pédigree plana eh l'artisanat créatif où y a un vrai Où L'argent détourné. Où vous avez envoyé ça Où vous avez investi Où Le, le, le nommé Kaba, Nde Moussa Bah, Mori Kaba, lui aussi, c'est l'un des candidats de le choix de Mamadi. Si ce n'est pas l'Anzanakoyate, c'est lui. Là, on est cassé autour. Il me dit c'est Il faut un tel modèle, non, oh non, non, non, la Guinée, Puis autant. Mais il faut que les manikés, il faut en général, il la Guinée. la Guinée Allo, c'est seulement avec des filions comme ça là. Les bas et autres là, les Ousmane Kaba. C'est extraordinaire. Alors, je vais vous parler de ce qui Message très Mara. Alors, d'angi qui est malade. Je suis homme Parce que je suis C'est pourquoi mon suis contre. Je la Guinée-Colonne. Je un PDG. Je suis un homme qui est malade. Je connais ma toi. Mirek Bakouma, mouma kolo, mouma danger kolo. Vendredi nali, al-Tomanen, mili-sedin, mirek miskinera sera, e bringani. Ou bien, e rafala, reception nana, e na soper e le kui, mirek a doncé de, e nan ramani neri, e brinaboru ya. E rafili, na tourne yara. Ça, c'est, ça, c'était notre monde. J'ai vu ça. J'ai vécu ça. Police et économie, Nato, Afrika, Fria Kimbo, à l'époque, c'était une cité, là où il y avait tout. Mais il y a des friars là et nous, police, à David. David, police. Nous, avons un de nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, c'était de Maraj, Barajna. Avant l'économie, Barajna, il y a un balba qui est tout à fait rentrant en droite, c'était ingénieur, là où se trouvaient les Comoras à l'époque. Je parle de mon enfance. Police économique a bien Avant de rentrer au marché, Kolagali comme faute nara, et m'a rassemblé, et bimba me y donne. On avait que tout ça là, mon frère. Vous voulez encore retourner ce pays? On en a retrouvé gradement à la mochima. Alors on ouvre une galerie. On le faire à l'est. On a ouvert une PDG dans brin Vous voulez? On a PDG en, en so de la on un de tout. N'tan a tout. On a un tout. On café dans tout. un café dans tout. un tout. On Société abriri naga falano ah casor na rade, n'enta na serabama, eh na iina rade, n'enta Kana soso mangai na falé malu rima, malu rima tout dune ya barafini Ayo parce que ouamou fe kolonga ki akirema. Casor bariki moufisant tambe la même chose la gine kabiri société bring ou Société nana, n'ayez l'ennui Il n'y a là ces gens self, met selfsila. L'année il y a Ben ça au Fode Mohamed, l'année là, il y en a qui société son père était un intellectuel. Birakolo, l'année il y en a qui les chefs, les princes, l'année les princes les Fode Abbas, les les IST, les enfants sont tous des intellectuels. Et ils peuvent faire quelque chose. L'aide quelle faut, là, que Mais il refuse. Pourquoi? On a eu On a eu moment. On a eu au moment. On On a On il faut noter, nous sommes le 4 avril, hein? le 3 avril aujourd'hui, je pense l'an 2023. Il faut noter, il faut noter, <'en> il faut un <'en> hot drive, il faut un email pour la vidéo d'aujourd'hui. Il faut que vous vous dites, il faut que vous vous dites, il ne faut pas faire que vous So flancs kafir se ces terriennes moffenders So kafir mi ceux c'est muns ces terriennes-moffenders-mérous-là. Ma malébé qui te tirine, n'andomme, il nous berne, nous nous ma Parce que c'est n'andomme, qu'allez tant qu'longon, qu'on réalise moins, il est un sou moins, ayant ce cet affaire barre naki, m'ouvre ma koba anaki. Il y n'a qui ont fait des I Ils ont fait des choses. Ils ont normra tonton, choses. fait des choses. Ils fait des choses. Ils ont fait des choses. koba, il y a un autre fait Billy, il n'a pas Il Il Il n'a pas le On a vu les frères. Et les que Non. Il tire mes tout le matin. Il tire tout le matin. Il Il tout matin. Il Il comme Il Il Aux États-Unis, ici, les personnes diminuent comme ça. Ils respectent la fin. Je sais. Il en charge. Elle me réemployait pour les entretenir, mean, pour leurs petits besoins quotidiens. Je ne sais la ils ont un budget, un budget que les gère gèrent en employant les sous-traitants. Je ne que pas que mais je vais vous dire, je ne pas que les Etats-Unis. Je que les Non. Je que les Non. Je que Non. Exemple, je ne pas Un produit chimiques pharmaceutique, n'a réutilisé ma hanou, normal et rare, à, à, à, à, à, à, à, à, et Car opérationnaire, le rabat, mais tantana, cindena. Car aussi, alors, faut comprendre, c'est pourquoi ils maintiennent rien. Il Fange la. T'irais ramener ma dîme. Quand t'irais dans la fana, dans ces beaux. C'est pourquoi, société ougurine, en abe, les sous-traitants et sous-traitent avec les les États, ils ne servent. sont bien payés parce que mes gens n'arrivent pas moins de 500 dollars par semaine. État biché, nara. C'est un biché. Voté par le Sénat même. Qu'on a un passeport diplomatique, mais. ce qu'il faut comprendre. Alors. Comment il s'appelle d'ailleurs? Le. Sose Barawéa. Rafira. Il mon 23. Amoulera passeport diplomatique, me la au grand pays. Non. Donc, ce qui veut dire la diplomatie guinéenne, c'est pas la peine. Parce que moi, j'ai vu grand P, ou petit pays adori. Moutanga problème, le problème de la nation. Falla ma avec Mbalou. Non, maman dit, il faut pas rabaisser ce pays jusqu'à ce niveau, mon frère. Ah. Non. Mais non, il n'a pas parlé, mais Biden on a présenté devant un chef d'État. Non. Il ne faut pas qu'on se rabaisse jusqu'à ce niveau, vous aussi. Boris considérable. Boris arate mouvement Kéana. Considération, mouvement y a la Guinée-Maïleri. Valeur, vous avez la Guinée-La Diplomatie, Maïlery. D'abord, le chef de la diplomatie Guinée, c'est un faux type. Oui. Parce qu'il a affaire avec. L'ancien sont tous des faux types. Où oh, ces gens-là peuvent nous amener Rien, nulle part. C'est pourquoi on vient auprès de nos frères et sœurs qui ont eu la chance de gérer ce pays correctement, je dis bien, ou incorrectement à Anquirati. Ce pas mon problème. Américain de Amouba, parce que vous basse Il m'a tout bimbar d'un Ça distribue. Mamadi, dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il voilà. il m'a dit, il m'a il parce que déjà, en Côte d'Ivoire, on n'a pas fini. Mais maintenant, ça folle depuis. Alpha attend Mais. Avec des bonnes relations, peut-être qu'on aura la chance de récupérer les biens détournés en Guinée. C'est ça la vérité. Mais. On la Guinée, vous vous trompez Tout de suite on aura un... Ne yalloba porte parole. Qu'as-tu yallo, as quoi? Elle vient d'acheter un terrain à 3 milliards de francs de nos francs guinéens à Korantie. Oui. Où est-il? Qu'as-tu yalloba, Je ne sais pas. Nana un porte parole. Là. Elle vient à Bar Boris aller Korantie à 3 milliards. Il n'a où la gagner? Aborisala Boris, de son Parce que à Boris, a donné rené. 20 étages, 50 étages, étages dans le a de Gourmane. a un roi de Gourmane. Il un a on a un groupe sur le terrain qui recense les choses, Tout, Wallah tout sera Je ne sais pas une autre Guinée Je ne sais pas si une autre Mais guinée que une autre domaine une faut Tu une autre Tu vas avoir un parcelle pour ta famille C'est pas une seule personne ne peut pas garder 50 hectares. Pourquoi Il a été le premier à dire ça. Et si, je, si on doit m'arrêter, on m'envoie où Il faut d'abord arrêter le gars parce qu'il a été le premier à dire ça en Guinée. Publiquement, hein Alors, ou bien ça, quand est Je suis de la base je de Guinée, on voit une On voit une quarantaine. quarantine. Où ouais, est le problème Et me femme il me fera il m'a pas la bira, il m'a foutu ma. Non attends, c'est quoi ça On gré là enfin fait PDG ou ça tomber net. Donc aujourd'hui on a ma Je vous remercie.